La citoyenneté, ce n'est pas que le vote. C'est comme dans la vie. Le, le vote, c'est la, la citoyenneté, c'est le tronc, et après ça fait des branches. Il n'y a pas assez si de, voilà, il n'y a pas si de pour se rejoindre ou, ou passer une journée ensemble. Voilà, il y, a, il y a plein de trucs à travailler cette année. En France, il y a beaucoup de difficultés d'accès à l'emploi et à la formation pour les handicapés. Euh, dans le marché du travail normal, hors du CAT par exemple. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, on ne sait pas. Les gens de l'extérieur nous voient comme des handicapés. Et en fait, euh, non, il faudrait qu'ils nous voient comme des citoyens, normal. On vit normalement. Et voilà, la médaille. Oh